Et coucou YouTube Je suis avec Kervin, Cardona, un monstre, un footballeur professionnel mais aussi un joueur professionnel sur Warzone et on joue avec André-Pierre Gignac, l'ancien marseillais parti dans les cartels de la drogue au Mexique. Ça va juste être une game de fou, je laisse la découvrir. Bisous. Là où t'as mis ton ping, t'as vu du monde Non mais tu sais, il y a des fois il y a les oiseaux qui s'envolent et quand ils s'envolent c'est qu'il y a du monde qui passe à côté. C'est vrai ça Ouais. En dessous de moi. Jouer. joué, confirme. C'est joué. Oh non, c'est pas vrai, les gars. Il est où Il, a... Il était allongé dans les buissons. <rire> Niveau 4 allongé dans les buissons. C'est le seul avancé. Allez, ah, les gars, je... je pense que je vais me foutre en l'air, c'est ça le plus simple en je vrai. Les vois pas. Alors fais gaffe, ils sont. en fait, ils sont 3 à la maison, tu vois. Y'en a un allongé oh, dans les buissons. Non, non, non, non, personne en haut, Dédé. En gros, y'en a genre un là, là devant vous. Un devant vous, allongé dans les buissons, genre là. Je vous mets le ping à peu près. Et les deux autres sont à la maison. Qui est, qui est devant vous, pingé en euh, Pépito. À terre. Bien joué, Dédé. Je reviens, les gars. Vas-y, les gars, go sur, go sur le bordel, hein. dessus, Venez avec moi, hein. me laissez pas tout seul. C'est du monde, ça, ça m'endroffe fou. Alors les gars, un knock, euh, deux, deux knocks, trois knocks. C'est moi qui peux éliminer. Derrière moi. Oh, putain, les fils de pute. C'est ces fils de pute là. Apparemment, il y a dans aussi... Maison, il est oh, l'horreur. Vas-y, je meurs plus, là. Dans la maison, chaud, là, là. Ça, ça dit quoi, mon Dédé Tu l'as tu, tu baisé un peu ça me, ça me joue de la maison ah, au-dessus, ouais. euh, euh, là il y avait le shop. Viens, frérot, viens. On va, on va lui mettre les doigts dans les fesses. Ah, c'est bon. Ça, c'est vers où C'est là ah je à derrière, ah, il, il, il me lâche pas. J'arrive poulet. Je suis derrière le colis, je suis safe. J'essaie de voilà te donner l'info, c'est ici. Ah. Non putain j'ai mauvaise info. C'est le mec qui te jouait là, ils sont par là là. Yes. Ok. Il est par là. Je saurais pas te mettre le ping exact mais il est dans vire, vire, ouais. le... Vire ton ping. Merci poulet. Oh j'arrive pas. Hein. Ah, il est vers là la chaud. Allez, là, il est là. Je vois rien d'aider encore. Hein. Il est dans, dans le ping devant toi. Ah, oh, là. magnifique, magnifique ping d'aider. Hein. Il est crack. Il est crack l'autre. Il est défendu. Je leur foutre la pression d'aider. Y'en a un qui est descendu à ta gauche, je crois en bas. Comment T'as as vu comment il m'a repéré vite euh, il a une sale visée. Ah ils sont là, ils sont là Et la cible en Les trois ils sont là Dédé, faut qu'on parte ouais. Et genre vraiment fissa, ça, fissa, ça. Par la droite ou quoi Par la droite et on, on va essayer de se dépêcher 3 de À droite Ouais là, là, là Oh le bordel il en bas. Oh, lui, je vais marquer. Non, Dédé, tu se de moi oh, Putain, non. Oh, la vie de ma mère, ce que tu leur as Non, putain, mais c'est terrible! Non! Et la balle de snipe qui touche que dans le Non, jeu, alors, mec, je, je, je fais un vieux je body fais... shot Formation serrée. Ah, là, dès qu'on revient là, on refait un, on refait un loadout, et euh, formation groupir, et on défonce tout le monde. En groupir, on anéantit tout le monde. Ouais. Et on, on regarde à droite, on regarde à gauche, on excite les gens à droite, puis à gauche, et au final on se retrouve encerclés comme des merdes. Je crois que t'as un, un ballon, si j'ai pas de... Pas... Normalement, y a pas un ballon devant toi. Ah, si, ça ah, sort. Surf... Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est quand même cool. Mais j'aimerais trop que ça fasse comme sur Apex Que tu puisses te décrocher quand tu as envie Enfin, tu sais, genre, ça, ça cette animation-là, qu'elle existe pas, tu vois C'est à dire que t'as pris une tête comme ça tout à l'heure Et il nous arrivait des horreurs, là, euh, moi, mon <rire> Tu peux encore réa, DD. merci, merci en tout cas Oui Je fais la deuxième, euh, la première, du coup Ouais, ouais, bien vu, bien vu Non, en l'air. Mec, là. là. On le voit, Dédé. On le voit, on le voit, le va. Crac, crac, crac, crac. Bon et joué. <rire> oh, y'a a coûts de gens plus cher. Ah, mais j'ai trouvé une bonne arme, toi aussi. Euh... Dommage. Voilà, coupeur, hein. <rire> oh non. Ok, derrière moi, une full team qui a ses armes. Je finit la loupe, hein, je... Oh, elle finit Bien, la loupe. Le, le, le, le, le but, c'est qu'elle nous survive. <rire> je reviens vers toi, de toute à fond. Je, je cherche pas à me fight, ils sont en train de me courir après, les gars. Ils sont genre. D'après ce que je vois de moi, je dirais qu'ils sont là. Ok, si t'arrives à venir sur moi, il y a les Ah, mais justement, j'essaie de cross. Mais j'ai plus de seringue pour tenter un move, donc euh, il me tire dessus. Pose ton argent. Euh, go. On est à la maison là. Si tu veux une plaque, t'en as là. Là aussi, y'en a deux, je peux t'en poser. Allez, les gars, on. A, on, a, on... Hop. Le sou, ouais. Boîte de mun, les gars. Alors faites gaffe, ça va sûrement arriver du coup de, de nord-ouest. T'as les, les plaques sûrement Sniper qui nous regarde déjà. Dédé, tu as besoin de plaques ou pas Non, je suis Sniper vers nord-ouest. Ok, j'ai vu. J'ai vu sur la. Wow Ouais, je prends l'arrière, je prends l'arrière. Ok, on les, on les alors, alors, alors, alors, alors les gars, écoutez bien, ok, le mec qui me tire dessus, faites attention, c'est un skin de base sur la hauteur, il vient de défoncer le sniper qui vient de te défoncer Vous le voyez, vous avez une info Ouais, ouais, ouais, j ai, j ai vu, je l'ai vu moi, enfin, il s'est bar, barré, il était là Vas-y, on prend bien par la droite les gars, et on, ouais. on, lui monte, on, on monte tous ensemble, comme ça, l'union fait la ce fort Allez, go. On, on, va, on va prendre ce putain de caillou et on, on va gagner ce game. Je <rire> vois rien. Zéro info. Ok, une info, un mec. Une bleue Ouais, c'est ouais, un rat. C'est un, un, un, un, un rat, les gars. C'est le TTV en question. Je, je, fais, je fais avec toi la même chose par la droite. Il y en a un j'enlève le p***ing Je l'ai vu frérot, il y en a un deuxième, il y en a deux Derrière nous, derrière nous, derrière nous, derrière nous, il me tire Ah la hauteur, derrière nous, derrière nous Ah oui le il y a deux snipers Je redescends moi Non, non, non, passez par la gauche les gars, faites le même move Faut qu'on joue ensemble, si on fait des moves chacun Venez, viens, ton move il était bien Ah mais ils sont en train de me défoncer frère. Parle de quel De celui-là, de celui-là ou de celui-là qui t'a défoncé non, euh, Ping vert, ping vert. Il crush bon, les... Aidez-moi les gars, juste pour un Il va me tuer Crac crac crac crac, il est il est. J'en ai knock 3 les gars, euh... Aidez moi pour les autres Encore un crac Je suis en 1 contre 4. <rire> Là, aidez-moi, aidez-moi Oh yes. Il y en a sur moi. Le dernier il est là les gars. Oh c'est une dinguerie. Oh putain les mecs. Bien joué. Mon dieu. Le dernier il est en bas. Hein. Il est descendu. Hein. Les gars, là ce qu'on doit reprendre c'est derrière nous. Souvenez-vous, on s'est barré parce que fait ouais, enfin, ouais. au début on attaquait des mecs, ils vont sûrement. En... Moi j'ai pas de silencieux, hein. ils ont ils ont entendu ce qui s'est passé. Là, Franchement, c'était impossible pour moi de te suivre. Tous les ah, snipes ils me tiraient dessus. Ouais, je te crois. Te... C'est un bordel qu'il y en a qui focus. Ils font pas le move les gars. Ils font pas le move derrière nous. C'est-à-dire qu'ils sont redescendus et qu'ils tournent à droite. C'est une bonne bande de salopes, euh, ça il faudra faire super attention. On, est... On peut en profiter d'être super haut pour tenter des belles balles de snipe les mecs. Moi j'ai pas pris mon snipe. <rire> pour, pour moi, il y en a encore un là. Attention Baf Ouais, t'as sûrement raison. Oh derrière moi, derrière moi C'est bon. C'est bon, y'a l'équipe éliminée. Ah, elle, elle était bonne ton info mon Dédé. Hein. Quelle enfoiré, regarde le, depuis le début. Mais je ouais, pense de... que c'est lui qui a rota. C'était le dernier. C'est hein. lui qui a rota en fait, il a pas sauté, il est parti se cacher à la forêt. Te laisse prendre la frappe que moi je joue pas au snipe. Non c'est bon, euh, je m'en fous moi. Dédé est hein, pourtant mon frérot. Hein. Ouais, ouais, non, mais ouais. comme ça, c'est mieux. Au moins, les, les gars, sniper, la on va on va prendre des livraisons express, des surarmements, des, des mécouilles. On va, on va tout prendre, tout ce qu'on a, qu a besoin pour la fin de game. Je, si jamais un de vous... Une seconde. Si jamais un de vous veut la tester, je vous la mets par terre, ok Ma, ma super arme. Vas -y, vas -y. Je rate le bac. Chacun regarde un angle. Ok là. Voilà, On reste comme ça, les gars. En haut, en haut, euh, frérot. Là. Ici, il y a trois mecs, les gars. Au moins trois mecs. Tout le monde regarde là où j'ai pigné. On les sort, ces enculés. Ils vont nous sauter dessus. J'envoie en, la frappe, j'envoie la frappe. C'est bon, ça. Ça descend là. par la droite, par la droite. Gauche, gauche, gauche, gauche, gauche. En fait, oh. nous... Je suis une merde, frérot. J'suis une grosse merde Y'en a là là Ils sont pas en zone les gars Ils sont pas Le en zone les... Nice Bien joué okay. ah. Si vous voulez vous amuser les gars Hop là Y'en bon. a ça pas décié quoi à travers Crac Crac Crac Crac Fini ah, Fini Fini, fini. Que... Tu peux Mais regarder l'autre de côté droite, Derrière à droite Point vert Point vert Point vert Point vert, point vert. Ok. Il y a du monde derrière. Attention. Tu l'es tué. Il C'est moi qui l'ai tué celui-là. Ok. Il y encore une team. J'ai un rien vu. Tout à il y a une team ici sur. Les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer notre progression là en bas. Tranquille. Venez. On passe par la droite. Go clear la rivière. Tranquille. Tout ça. Ok. Derrière nous, il reste un mec. Go le laisser. Il a pas de problème. Il y a pas de problème. C'est cool. Viens, viens mon DD, Laisse-le, laisse-le. On part, on part sur la droite. Ouais, on laisse, on laisse. On part sur la droite et en gros on va servir, on va se servir de ça. En gros là, on est safe de tout le monde. Il suffit juste de s'allonger ici. On a ce caillou là pour décaler à droite, ce caillou là pour décaler à, à gauche. Ok viens, viens ici mon frérot. Là t'es pas safe du tout. Nous on est full safe. On dirait pas mais on l'est. Ok je mets un ping ici. Et hey, un mec. Viens le ping bleu là, celui qui a mis un ping Hop, c'est bon. Y'a rien les gars, on peut avancer, on peut être plus agressif. Venez, venez, on passe par la droite, on remonte et on, on, on reste dans la ridge, hein. on avance pas trop. fenêtre devant, en gros okay, ils, ils, ils, ils comptent fenêtre ouais, ouais. On a l'avantage les gars, en étant à l'extérieur on a l'avantage Oh putain y'en a à droite Réanime, à va droite réanime. Sur, euh, j'sais, j'sais, j'sais, terre, Je l'ai euh... mis à terre, chaud à terre sur le top ouais, euh, Je confirme, c'est confirmé J'ai mis l'autre à terre aussi Tu veux push Non je push pas, j'attends tranquille. J'attends que tu réanimes des dés qui soient en forme Il Y'en avait un ici hein je sais okay. si c'est celui que t'as eu. Ok, je vais le finir. Merde! est où ce chien? Il a plus beaucoup. Je vais me Ouais, ouais, tranquille, tranquille. Là, ça rush, ça rush. Il est crack, il est crack, il est crack, une balle. Oh, ah ça c'est pas, no pas, ah, pas normal hein. Il a okay. des sous ou pas Tiens, tiens, tiens, rien, rien File ton argent vite J'ai un masque à nord, prenez-le Vas-y tu peux revenir sur tes armes Laisse le, laisse le truc d'oxygène Hop là On est trois équipes les gars On repart sur la gauche, on repart tous Bien, sur viens, la gauche t'as le temps, t'as le temps, T'as large le temps Dédé Tiens ma poule Prends ton temps de ouf Ok Allez, venez sur, venez sur la gauche Après Ça prend Fais le contact Ah ouais ouais Ah là, à terre, j'en ai mis à terre oui. il, y il y a encore une, il s'est réanimé, il est là Bien joué J'y vais rien, j'ai pas rien Ok, je m'occupe de mettre Et... la pression. Ouais, moi je prends l'arrière. Il a lié. Masque en or les gars. Il a des plaques, il a des plaques Ouais bien sûr, bien sûr. Ouais, On, re... On reste, reste tous là-dedans. Tous là-dedans, les gars. C'est bon, c'est bon, c'est j'ai des plaques, j'ai des plaques. Oh tous là-dedans On bouge pas. On tempo Wait. On est en 3 contre 1 les gars. Oh Dédé Je t'avais dit qu'on ah, allait lui. gagner ce game ou pas ah, oui. Putain. Oh la merde les gars. Ils tous, non Je sais pas. Je vais vous dire où il est si vous voulez. Je vais comme ça vous le finissez. D'être être allongé là. Là il est sur ma gauche les gars, il essaie de me tuer. <rire> Mais pépito eh, ouais. est trop rapide. Allez les mecs ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bien joué Là tu as passé un bon entraînement mon idée! <rire> eh oh oui. Putain la merde. <rire> Quel enfer. En plus c'était pas mauvais les bougas